Comment écrire une mélodie sans parole si tu arrives sur cette vidéo, c'est que probablement tu essayes d'écrire des chansons. En tout cas, c'est quelque chose qui t'intéresse et euh, tu as peut-être ce truc de « ah voilà, j'ai une mélodie, mais en même temps, euh, est-ce que, est que ça ne va pas être de la musique de film ou Est-ce que ça va être une vraie chanson Moi, j'ai envie de faire de la pop ou j'ai envie de faire tel style. Est-ce que ça va marcher J'ai du mal à m'en rendre compte finalement quand j'ai pas les paroles. Alors, je vais te donner une, une astuce dans cette vidéo qui va vraiment euh, te permettre d'avancer là-dessus. Alors, cette astuce, elle est 100% validée, je l'ai déjà partagée à plusieurs de mes élèves qui ont vraiment euh, voilà, validé à, à, à 100%. Juste avant de te partager ça, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et euh, j'accompagne les personnes qui veulent écrire, qui veulent accoucher de leur première chanson grâce à des techniques et des, et des méthodes pour, euh, pour arriver à l'objectif garanti 100%. Alors, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que ça répond souvent à cette à cette rumeur urbaine peut-être qui est de euh, en tout cas c'est une question qu'on pose souvent mais finalement Antoine est-ce que c'est mieux de commencer par le texte est-ce que c'est mieux de commencer par la mélodie euh, parce que voilà moi j'ai entendu dire qu'il faut déjà faire le texte puis après on, fait le, on cherche les accords de guitare ouais mais moi j'ai entendu dire qu'en fait les vrais musiciens ils font d'abord la musique et puis après euh, ils mettent des mots dessus alors je vais te dire je veux arrêter le débat tout de suite j'en ai euh, parlé dans une, une autre vidéo mais je voudrais vraiment euh, réinsister sur ce point là, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune règle, d'accord Il y a des gens qui sont câblés, entre guillemets, plutôt texte, il y a des gens qui sont câblés plutôt mélodie, ça va dépendre un petit peu de leur background, et puis il y a des gens chez qui ça peut osciller. Moi-même, par exemple, j'ai beaucoup écrit d'abord des mélodies. Ensuite, c'était surtout les textes qui venaient et maintenant, c'est un petit peu des deux, ça va dépendre des moments et des sources d'inspiration. Donc déjà, la première chose, moi, que je t'invite à faire par rapport à ça, c'est vraiment apprendre ce qui vient. Ne te bloque pas, d'accord Ne te verrouille pas en disant ⁇ Ah, la règle, j'ai entendu dire qu'il faut d'abord commencer par le texte, donc euh, tant que je n'ai pas le texte, je ne pense pas à une mélodie. Non, si tu as une mélodie qui vient, eh bien, prends la mélodie qui vient et inversement. ⁇ et justement, l'astuce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est si toi, tu es plutôt du genre à avoir des, des mélodies qui viennent, mais tu te dis « Ouais, mais bon, tant que je n'ai pas un texte à mettre en face, je ne suis pas vraiment sûr que ça donne une chanson. » Juste avant de te partager cette astuce, n'hésite pas à partager cette vidéo. Voilà, Tu sais comment ça fonctionne, un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, c'est toi qui choisis, mais en tout cas, ça nous aidera grandement dans le référencement de cette vidéo. Alors, si toi, tu es plutôt du genre à avoir des mélodies et que tu n'as pas de support écrit, eh bien, je t'invite à utiliser cette technique qui va être de taper sur Internet. Alors, soit tu mets lyrics ou paroles. Okay lyrics, donc ce sont les paroles en anglais. Et euh, là, tu vas tomber en fait sur plein de sites Internet qui vont te donner des textes et des textes et des paroles et des paroles de chansons. Je t'invite à prendre au hasard d'accord, des paroles de chansons. Et euh, alors, si possible, une chanson que tu ne connaisses pas. d'accord? Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça. Donc, tu prends un texte comme ça d'une chanson qui existe et on va surtout pas plagier cette chanson. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une empreinte du texte. Comment on va faire ça Tu vas t'inspirer de la structure de la chanson. Donc, qu'on soit bien clair, tu vas ni reprendre les mots, ni reprendre l'idée de la chanson. D'accord C'est pour ça que c'est vraiment l'idéal. À la rigueur, même si tu ne comprends pas euh, les paroles, ou voilà, euh, tant mieux. Euh, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va réaliser une empreinte. Tu vas dire, tiens, c'est intéressant. Euh, je vois que cette, cette chanson, je vois qu'il y, euh, y a trois couplets, deux refrains. Bon, ok, ben moi je vais écrire une chanson, je vais faire une mélodie avec trois couplets, de refrains. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller plus loin en profondeur. Tu vas compter le nombre de pieds. Et donc, par exemple, je ne sais pas si tu as euh, euh, une parole de chanson qui dit euh, « euh, sous le pont Mirabeau un soir d'été ». Bon, je sais pas, on va dire que c'est la première phrase. Et donc, toi, tu vas compter le nombre de pieds. « Sous le pont Mirabeau ». Un soir d'été. Ok, j'arrive à 10 pieds. Et en fait, tu vas dire Bon, bah, tiens, c'est intéressant, je vais écrire une mélodie sur laquelle je vais me prendre en contrainte d'avoir 10 pieds pour la première phrase. Et tu vas compter comme ça, phrase après phrase, couplet après couplet, pour en fait mettre en place une ossature. D'accord Tu vas avoir une ossature. C'est très puissant. Moi, c'est une technique que j'ai apprise lors d'un atelier d'écriture avec Georges Moustaki, alors qui est décédé depuis, mais euh, avec qui j'avais eu le, le, le plaisir d'échanger. Et. Euh, voilà, Georges Moustaki, c'est quelqu'un qui a écrit pour Edith Piaf, qui a écrit pour, pour bon nombre de, de, de grands artistes de la scène française. Alors, ça date évidemment, mais je veux dire, ça, ça n'enlève en, rien au talent de, de cette personne. Et il m'avait appris cette technique, en fait, à, à, à réaliser comme ça une ossature, un petit peu comme si tu faisais un moulage. Et donc, tu vas compter donc, ce nombre de pieds de la chanson, et tu vas écrire ça sur ta feuille. OK, première phrase, première phrase musicale, du coup, 10. Euh, deuxième phrase, 8. Troisième phrase, 10. Euh, quatrième phrase, 8. Donc, ça, c'est des chiffres que tu vas relever sur ton texte source. Et euh, à partir de là, bah, toi, un nombre de pieds, en fait, ça va correspondre très probablement à un nombre de notes et ça va te donner un guide. À partir de ce guide-là, tu as juste as besoin de réfléchir en nombre. Donc, sous le pont euh, Mira, donc ma phrase là, qui était en, en, en, en, en, en 10. Donc ça va faire da da da da da da da da. OK, bah j'ai une petite mélodie. da da da da. Ok, c'était en 10. La celle d'après, on avait dit que c'était en 8. Ok? Donc, première phrase. En 10. Et ça, c'est en 8. Et j'avance et j'avance. Et donc, du coup, ce qui est magique là-dedans, c'est que j'ai plus besoin de texte. J'ai juste besoin d'un nombre de pieds qui va me donner comme ça un guide. Alors, évidemment, je ne suis pas obligé de le suivre à 100% à la lettre, mais toujours est-il que ça va me donner une mélodie qui aura été forgée sur l'enclume d'une chanson, d'une structure. Et ça, ensuite, tu vas pouvoir eh ben, soit écrire ton propre texte et ça va être très agréable à faire parce que tu auras déjà une belle mélodie qui va induire en fait, une structure. Ou alors, tu peux travailler avec un parolier qui va pouvoir mettre en parole cette mélodie que tu as créée. Mais dans tous les cas, tu es sûr vraiment d'avoir... Eh bien une belle chanson avec ça parce que ça sera déjà très structuré, très travaillé parce que tu auras travaillé avec cette technique du moule. Alors ça, ça va être pour démarrer, d'accord Après, tu vas pouvoir utiliser d'autres techniques. Moi, les personnes que j'accompagne en coaching individuel, on a d'autres techniques qu'on utilise, mais cette technique marche vraiment très, très bien. Elle peut être vraiment très puissante. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire. Teste ça vraiment, d'accord Si je te partage des vidéos, toutes les semaines, tous les dimanches à 17h depuis plus de 5 ans maintenant. C'est vraiment pour que tu puisses les mettre en pratique. d'accord Donc, dis-moi en commentaire ce que ça donne cette mise en pratique. Est-ce que ça t'aide à écrire une mélodie Est-ce que ça te permet d'avancer Maintenant, si tu veux prendre un raccourci, si tu veux avancer beaucoup plus vite avec une garantie de résultat de 100%, eh bien tu peux, euh, on peut peut-être travailler ensemble avec mon programme de coaching individuel. J'ai un programme de coaching pour les chanteuses et les chanteurs amateurs qui souhaitent accoucher de leur premier titre et qui souhaitent surtout comprendre comment on fabrique des chansons pour ensuite pouvoir en écrire plein d'autres tout au long de, de leur vie et euh, c'est donc un programme qui s'étale sur 12 semaines. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux connaître les tarifs de cet accompagnement exclusif et individuel, je t'invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche sous cette vidéo dans la description ou dans le premier commentaire. Tu auras une vidéo d'explication de ce programme et tu pourras accéder à un lien pour prendre rendez-vous avec moi et échanger quelques instants sur ton projet. On verra si ça match et ensuite on pourra travailler ensemble. Voilà, je te souhaite une belle réussite dans les écritures, dans l'écriture de chansons. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, je te souhaite de, bon, de, bon, de bonnes écritures, un bon travail. A tout bientôt. Ciao